so come and let's everybody thank jesus for me The true there is nothing you cannot do protocol breaker there is nothing you cannot do jehovah overdo i have tasted and Lord. i have seen your mighty word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 Première voix. Vous savez, vous partez travailler parce que vous voulez changer de vie. Vous voulez maintenir vos loyers. Je viens couvrir les paroles que je vais dire par le sang de Jésus. Ok, il faut que je laisse le célèbre. Non, ça me plaît quand c'est comme ça là. Je couvre les paroles que je vais prononcer par le sang de Jésus. Je demande la lucidité dans votre esprit. Je demande la sagesse et l'obéissance au nom de Jésus. Beaucoup d'entre vous, vous avez commencé à payer la dîme et vous avez laissé. vous serez testé. Tu sors, tu travailles de, de 6h à, à 18h, 5 fois la semaine. Tu es fatigué. Tu dors dans le train en rentrant. Voilà dimanche soir, tu penses au travail de demain. On se dit, mais tu, pourquoi je me suis venu C'est quoi cette vie-là tu te sens piégé. Tu te sens, you feel trapped. Tu as l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Tu payes, tu rembourses telle dette. Dès que tu viens de rembourser, pap, l'autre dette arrive. Je me rappelle encore de la sensation. Si j'arrête mon boulot, je fais comment Bonsoir la reine Rolande. Si j'arrête mon boulot, je fais comment Dès qu'elle va arrêter quelques jours, après, il faut payer le loyer. Et beaucoup d'entre vous, merci, bienvenue Giovanni Colette. Beaucoup d'entre vous, vous êtes euh, appelés. Vous voulez créer des ONG. Vous voulez ouvrir des orphelinats. Vous voulez euh, euh, construire des hôpitaux. Beaucoup de ce que vous êtes appelés à faire, ça va changer les vies. Ma voix va revenir la reine volante. <rire> Beaucoup de choses que vous la faire, ça va changer les vies. La dîme, c'est une alliance avec Dieu. La dîme, ce n'est pas ton pasteur qui veut ton agent. C'est ce pas parce qu'il a besoin de votre agent. Les gens qui m'envoient les dîmes de 500. Elle fait le transfert de 150 francs. C'est fin. On va lire dans Malachie 3. Malachie, c'est le dernier livre de la Bible. Avant Matthieu. La reine Giseline, bonsoir. quand les enfants d'Israël se sont retrouvés en Égypte. Bonjour, le roi Chunda. Bonsoir à tous les rois. Il y a beaucoup de rois qui m'ont contacté depuis au moins trois jours. Des rois très puissants. Un autre hier, il connaissait même à quoi ressemble son ange. Quand je viens de parler, je vois son ange. Je commence à lui décrire son ange, il rit. Il dit, ça fait quelques semaines, il m'a montré son apparence. Bonsoir à tous les rois, bonsoir. Bonsoir à ceux qui m'écoutent, vous n'allez jamais commenter mes, mes vidéos, je sais. Bonsoir à vous aussi, ok. Cachez-vous si c'est nécessaire. Parce que vos, vos ennemis me suivent aussi, ok. Ou bien vous partez créer notre page. Vous regardez la page là. Quand les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte, ils étaient attachés, ils servaient. Pendant le père sert, l'enfant sert, le petit-fils sert, le petit-fils, donc, sur les générations, ils n'arrivaient pas à sortir de là. Quand Moïse est venu, bonsoir la reine Natia, Moïse a... Oui, l'argent qu'on a donné comme cadeau, tu payes la dîme dessus. La dîme, c'est toute augmentation à toi. Tout ce qu'on a pris, on est venu augmenter dans ce que tu as déjà. Cadeau, salaire, euh, euh, euh, euh, sauf l'épargne. L'épargne, c'était déjà ton argent que tu as payé. Si tu as payé la dîme... Et tu as fait la cotisation de la réunion. Quand tu bouffes la réunion, tu ne payes pas la dîme. Même la bourse. Même la bourse d'études, tu payes la dîme dessus. Donc, je ne vais pas lire vos commentaires pendant 2-3 minutes. Il faut que je finisse ça. Quand ils ont... Ils sont arrivés, ils ont demandé... Quand Moïse est venu. Moïse a reçu un message de Dieu. Va délivrer mon peuple. Quand il a donné les instructions que voilà le sang, l'esprit de mort va passer dans toutes les maisons de ce pays. Comme l'air qu'on respire, c'est dans toutes les maisons. Ce sont ceux qui auront mis le signe sur leur porte, qui seront épargnés. Il fait comme ça, il donne quelque chose. Comme je vous dites souvent, prenez le vous versez à la maison. Je vous demande prenez le sel pour vous verser chez vous. Prenez l'arbre de paix, vous faites comme ça. Quand l'esprit vient, l'esprit ne peut pas savoir si tu es Israélite, si tu es Égyptien. L'esprit s'en fout. L'esprit cherche le signe qu'il a. Et la dîme, c'est votre signe. Quand le dévoreur arrive, je crois qu'il y a l'esprit là, l'esprit qui tue en fait. Quand le dévoreur marche, il sionne, il sionne. Il vient. Il vient devant la porte. Il veut entrer. La seule chose qui lui fait peur et qui le chasse, c'est le signe que tu as mis. Certaines banques, quand vous gardez vos agents, spirituellement, ils ont fait pour que tu deviennes esclave. Imaginez la nuit, là, on avait donné le sang à un, à un des Israélites. Il rentre, il est trop fatigué. Il dort. Il oublie de mettre sur la porte. La nuit, l'esprit vient, il tout. Il arrive devant sa porte, il vient. Je ne vois pas de sang. Il entre, non. Il tue tout le monde qui va à la maison, non. Je suis sûr qu'il y avait des israélites qui n'avaient pas obéi et qui sont morts. Parce qu'il y a toujours les gens qui font si leur tête de la tient par contre, dans les institutions. Toujours. Lisons ce que Dieu dit par rapport à la dîme.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 Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas, c'est lui qui répand, ce n'est pas moi qui t'ai béni. Vous avez des problèmes avec les pasteurs, parce que, que vous... oh, j'ai payé ma dîme, chérie. Parce que quand tu payais, tu voulais que le pasteur tu fais la danse de ça. Tu retires de l'enveloppe, tu veux. Pastor, I just transfer you my tights. Pastor, je viens de déposer aussi ma dîme en cash. Où veux-tu regarde? C'est entre toi et Dieu. Et sais que ça déçoit beaucoup de personnes. Moi, je voulais que mon pasteur connaisse l'argent que j'ai donné. Je veux qu'il sache que je supporte son œuvre. Quand Dieu te parle, obéis. Quand tu obéis, personne ne peut prendre ta bénédiction. En fait, moi, je suis même jaloux quand je vois quelqu'un tomber. Je me dis, ah, donc la femme s'est restée comme ça là. Dès qu'elle a compris ce que c'est que la dîme, elle a dit, je vais donner la dîme de tout ce que j'ai actuellement. Ok, j'ai 15 000 euros dans mon compte. Je sors la dîme, je donne. Je sais quand on s'est dit, qu'elle messe, la bénédiction qui va venir sur la femme-là. J'ai Seigneur. Que mes 15 000 sur moi, elle sort 1 500. Pas à la foi. Tu peux simplifier 1 500, mais 1 500 là, c'est son devant derrière. Naël Jonah. vous dites dis que la danse est de Vous êtes habitué que les. Et Jésus a dit eh, que quand tu fais ton don, que ta main gauche, parce que ta main droite a fait. Parce que dès qu'on t'apprécie là, c'est ça ta récompense. Oh, thank you, thank you so much. Oh, Jocelyne, j'ai toujours su que tu étais vraiment. Oui. Que le Seigneur te bénisse, Jocelyne. Que le Seigneur te bénisse si tu mets tes poumons sur moi parce que paye ma dîme chez toi si on t'en compte à appeler le premier du mois par coutoisie le pasteur t'appelle comment tu vas je voulais seulement checker. Hein. Um, alors que dans sa tête, il calcule que c'est le premier. Elle n'a pas encore envoyé la dîme. Il check son rang de Je voulais avoir des nouvelles. Hein. C'est un acte de foi personnel. Quand tu payes la dîme, c'est un rituel. C'est un rite que tu train de faire. Tu entres en alliance avec Dieu. Seigneur. Seigneur. Tu as dit dans Malachie. On soit Tu as dit dans Malachi 3. Que si j'apporte ma dîme à la maison du trésor, je te fais, je te mets à l'épreuve. Seigneur, je te teste maintenant. Tu as dit de parler dans ta maison. Hein? Je ne suis même pas là-haut. Anodé. C'est toi et Dieu. Seigneur, regarde ma situation. Seigneur, donne-moi aussi l'enfant, non Donne-moi l'enfant, Seigneur, je veux l'enfant. Seigneur, comme je paie la team, là. Seigneur, je reçois mon mariage, Seigneur. Papa Yahweh, tu as dit que tu ouvres les écluses des cieux sur moi. Je viens bénir mon business. Tu appelles le nom de tes business J'appelle mes clients. Je déclare que mes cieux ne seront jamais fermés. Tu as dit que tu vas répandre la bénédiction. Je répands la bénédiction sur mes business. Je répands la bénédiction sur mes enfants. Je répands la bénédiction sur mes, sur mes maisons. Je répands la bénédiction. Tu parles sur l'agent là-haut. Wow! Oh Brakata karababa de Je déclare que chaque jour de cette année, je vais payer la dîme. J'aurai la rentrée quotidiennement maintenant. Verset 11. Pour toi qui es en train de payer ta dîme, je menacerai celui qui dévore. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vient calculer ton argent chaque mois. Le frigo se gâte. Ton frigo coûte 300 000. L'enfant tombe malade au milieu du mois. Examen. C'est si 100 000 est sorti de ta poche. On t'a dit que j'ai payé la dîme, j'ai refusé non. Oh, goyo. Hé, hey, hey, hey. Et il ne détruira pas les fruits de la terre. Il y a un dévoreur qui vient pour voler tes, tes idées. Toutes choses que tu plantes pour que ça grandisse, il vient, il déracine. Jésus dit lui dit lui-même que la parabole du semeur, un homme pas, il sème. Il pas, il se couche, il C'est une autre parabole. Hein. Pendant qu'il dort, l'ennemi vient. Il s'aime livrer. Matthieu 13. Il s'aime pour gâter son champ Tu as rencontré ton gars, tout va bien entre vous. Tu ne sais pas que quelqu'un te gâter votre relation quelque part. Il s'aime, il s'aime. Tu te réveilles le matin. Ah Il avait dit qu'il t'envoyait l'invitation pour que tu demandes le visa cette semaine. Il ne répond plus à tes messages. Vous avez bien parlé depuis trois jours. Il devait partir lundi. Depuis, voilà, on est vendredi, n a plus jamais, on ne t'a plus jamais contacté. Il arrive en route à la chaîne d'éducation. On t'engresse en route, on prend tout. Parfois on prend, on prend, on prend personne, comme ça, on prend l'argent d'une autre personne. Tu avais ton argent et l'argent de la tontine de ta copine. On prend pour toi, on prend pour elle. Donc tu, te, tu, tu as perdu, tu dois ta copine. Si <rire> tu ne paies pas la dîme, ne t'inquiète pas. Tu vas payer d'une autre façon. Quelque chose va se gâter. Tu vas perdre de l'argent là. Tu vas dépenser encore plus que prévu quelque part. Il ne détruira pas les fruits de la terre. Vous êtes là comme ça, vous avez les projets. Vous avez les choses que vous avez commencées. Tu as parlé peut-être avec un collaborateur, vous voulez ouvrir un truc ensemble. Tu as trouvé peut-être une ferme au pays, tu vas lui envoyer les choses, elle va vendre. C'est un projet naissant. Tu as semé dans ton champ. L'ennemi vient. Il détruit les fruits de ta terre. Il dit, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Ça veut dire que tant la dîme n'est pas payée, tu peux avoir de la stérilité. Tu sèmes, sais, tu sèmes, sais, on ne voit jamais. Tu fais l'amour, tu fais l'amour, on ne voit jamais. Le ventre qui pousse. Insémination artificielle par lac, pas d'enfant. La vigne ne sera pas stérile. Chacun d'entre a une vigne. Que vous acceptez ou pas. Tu as un endroit où il y a tes projets. Tel projet, c'est pour deux ans. Ça, c'est pour cinq ans. L'autre, c'est pour vingt ans. L'autre, c'est pour la semaine-ci. L'autre, c'est pour ce soir. Souvent, tu peux rencontrer que quelqu'un. Il dit, oui, on va faire ça ensemble. Il paye il t'appelle, plus non. Il t'oublie, non comment payer sa dîme si tu m'écoutes c'est maintenant que tu comprends comment la dîme fonctionne le seigneur me dit aussi, vous dit que c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous vous êtes pieux vous battez à l'église vous avez l'onction mais vous êtes pauvre et vous voulez même pas accepter que vous êtes pauvre le temps de dieu le temps de dieu On s'est moque de toi. Dans ton église, on se moque de toi. Dans ton église. Ah, la seule ah, hum. Tu pries, les gens sont guéris. Tu évangélises. Oh, tu fais ceci. Tu viens encore chez quelqu'un. Même ton propre, ta propre maison tu n'as pas. Ton propre loyer tu n'arrives pas à payer. Quand vous parlez de dîmes, vous croyez qu'on vous supplie. Vous allez lire l'heure. Vous avez compris Apprenez à vos enfants à payer la dîme. Ce matin, il m'a revient une femme, elle envoie 300 francs. Elle dit que voici la dîme de mon fils. Il dit, yeah, c'est de ça qu'il s'agit. Elle prend l'enfant de 10 ans et montre que voilà comment on paie la dîme. Beaucoup d'entre vous, tu es spirituel. Mais tu es encore dans un petit salon de coiffure, dans une petite ville-là. On te parle de dîme, tu dis, ah non, quand j'aurai, je n'ai pas encore un revenu fixé, je tu sais. C'est la dîme qui va fixer tes revenus. Oh. C'est la dîme qui va te stabiliser financièrement. « Tu sais, pour l'instant, c'est mon show qui me donne l'argent. »« Même si c'est ton chien, même si c'est ton chat ou ton show, paye la dîme. » J'ai beaucoup de collaborateurs qui fonctionnent avec moi qui ne payent pas la dîme. Tu donnes le salaire de la personne, tu l'observes. Il ne paye pas sa dîme. Tu vois, il souffre toujours pour les petits agents des taxis. Il n'a pas. Parfois, tu veux même lui donner quelque de l'argent. Hein. Quelque chose te fait un genre... Tu l'idée de payer, après tu dis ah, « je laisse même, je ne donne pourquoi. » Si le gars l'a payé sa dîme, si la fille l'a payé sa dîme, c'est que quand tu veux donner ça, ça coule. Certaines personnes ne vous font pas les faveurs parce que vous ne payez pas vos dîmes. Tu peux mal la santé financière avec la dîme. En fait, la dîme, tu peux demander tout avec la dîme. La dîme, c'est 10% de tout bénéfice ou de tout salaire que tu reçois. Quand tu reçois ton, ton, ton, ton argent, il y a un pourcentage qui va vous les taxes à l'État. Donc, ta dîme, tu enlèves, tu, tu comptes ta dîme avant de retirer l'argent des taxes. Oui, Godwin. Même si c'est monsieur qui te donne l'argent, que chérie, chez, chez, chez que sugar mommy, prends l'argent, c'est de ça. Oui. Tu as son ça, en quelqu'un te dit ouais, voilà, voilà, prends même 200 euros, tu fais ce que tu veux avec. Sors la dîme de 200 euros là, tu te... au oui. ça, quand tu as comme à payer ta dîme, tu vois les gens, les gens vont vous donner l'argent pour rien. Quelqu'un va essayer là, bêtement, hein. À son anniversaire, pas même 500 euros là-bas. cest des choses que vous pensez que ça n'arrive pas. Mais ça arrive. Il y a des gens qui restent comme ça, on leur donne l'argent. Grâce divine, moi personnellement, j'ai encore vu ça. Payer sa dîme régulièrement et ne pas avoir des ce de réalisation de seconde demande. Maintenant, l'une des raisons encore, c'est que vous ne connaissez pas comment payer la dîme. Quand vous sautez l'argent, vous vous attendez que le pasteur vous félicite. Wrong. Wrong answer. Pasteur. Voilà. Reine Jocelyne, voici ma dîme. Regardez Reine Jocelyne. C'est 500 000 francs. Regarde, regarde. Regarde. Tu ne m'impressionnes pas. Ceux qui m'impressionne, c'est cette femme-là qui vient. Un jour, j'arrive... Toi là, comme ça, me dit. Je trouve trois enveloppes de trois dîmes. Je prends les dîmes du prix dessus. Je touche une enveloppe comme ça là. C'est ça la puissance sur ça. Il y avait 1500 dedans. Ma secrétaire me dit que madame, la femme, si. Oh, Qu'elle a prié sur sa dîme, c'est là, jusqu'à. Je lui dis que je peux sentir ça. Je peux sentir.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 Plus tu penses à tes projets futurs, plus ça se raffine. Ça s'éclaircit. Se, ça se Il y en a parmi vous, hein. Si vous demandez que tu te vois où en demi-chante. Mais euh, je chante de travailler. Euh... Oui. Actuellement, j'ai 2000 euros de, de salaire. En 2030, je m'envoie avec 2400 euros de salaire. Ou bien oui, 2800, oui. Voilà tout pour la personne. là. C'est tout pour toi là-bas. Prenons maintenant de notre côté quelqu'un qui paye sa dîme. Et qui connaît, comprend les principes que j'enseigne. Éternel les amis. Comme je viens payer cette dîme. C'est tout pour l'instant, c'est 200 euros, Seigneur. J'ouvre les idées. Je protège mes enfants. Je déclare que je crée cinq entreprises. Je déclare que mes dons que j'ai découverts, je les utilise. Je déclare que je quitte même ce boulot pour créer trois films. Une pour défendre les enfants démunis. L'autre pour euh, euh, euh, faire le nettoyage dans toute la ville de Paris. L'autre pour trouver l'intérim. Je déclare que ma maison de repos que je vais ouvrir, en 2029, on, a, on fait la cérémonie d'ouverture, d'inauguration. Comme je suis en train de payer cette dîme, j'ouvre les écrous des cieux sur mon futur. J'appelle les finances pour réaliser ce que je viens de dire et plus encore. Écoutez-moi bien. Vous allez souvent prier comme ça, là, votre, vos maris vont vous regarder et dire, « Que massa. Tu es parti à l'école de prier. Tu es parti à l'école de pasteur. Tu ne dis pas comme ça en décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes en formation spirituelle. Vous êtes à l'école. Une dame m'a envoyé son témoignage aujourd'hui. Elle me dit. « Bonjour le roi Diouf, comment tu vas ?»« Pour m'envoyer des vêtements le roi Diouf. <rire> » Elle me dit dans son rêve. Ça fait des années qu'elle était bloquée. Ses finances pour son mari disparaissaient toujours. Quand elle s'est connectée à ce que je fais il y a quelques mois, elle avait peur de prier. Elle ne savait même pas qu'elle avait le pouvoir pour prier. Elle ne jeûnait pas. Elle faisait dire. Celle, bâton de commandement. Son mari a le bâton de commandement maintenant. Tout, tout, tout, tout. Ils ont pris commencé à faire. Il y a un remède à la pour les poisons de nuit. Elle a donc pris ça. Elle fait tout le temps. Aujourd'hui, j'étais à la mer en train de faire son offrande. Pendant que je parlais sur sa vie, elle était couchée dans son pays. De dormir. Ce que vous dit là, j'ai fait son offrande. Elle s'est réveillée 15 minutes plus tard et voilà son rêve. Voilà. L'autre jour, je rêve de vous vous disant que mes blocages sont tombés. Hum. Mais Michel, -ange, tu n'as pas fait ton témoignage. Tu m'as donné ton témoignage à Inbox. Pourquoi? Mmh. C'est ça que je vous repose souvent. Vous voyez les témoignages qu'on met sur la page ici. Ce sont les personnes comme vous qui ont fait le témoignages, ils ont partagé. Elle me dit donc que dans son rêve, elle dit qu'elle prie. Non, dans son rêve, elle sent qu'il y a un serpent dans son ventre. Écoutez, beaucoup d'entre vous, il y a des choses qui sont dans vos ventes. Ça vous donne les fibromes tout le temps. Ces fibromes-là bloquent vos mariages. Ça bloque vos finances. Dans son rêve, elle, dit que, elle a dit, elle me dit que voici le serpent qui bloque mes finances depuis. Il est dans mon ventre. Dans le rêve, donc, je mets la main sur son ventre. Elle me met la main sur le ventre. Elle commence à prier. Prier dans le rêve. Prier. Prier. Prier. prier. Jusqu'à ce qu'elle était délivrée. Après, la lame sonne. Quand la lame sonne, elle se réveille. Le téléphone son mari a sonné. Elle se réveille, elle voit, il est 12h du Gabon et du Cameroun. Et à 11h45, j'étais en train de faire son sacrifice. Donc, il était en bataille, il était en bataille, même dans son rêve là-bas, elle était en train de te Vous allez commencer, donc vous allez devenir les gens studieux. Le spirituel, c'est une science exacte. Il n'y a pas le hasard. Tu as pris le qui dé déblocage plus, plus avec le jeune. D'accord. Qui déblocage plus, plus le jeune. La prospérité, ce n'est pas, pas seulement pour d'autres personnes. Ce n'est pas seulement pour d'autres. Vous-même. Maintenant, vous devez apprendre les principes. C'est un peu comme on dit que tu vas apprendre à jouer au golf. On va te montrer les règles du golf. Tu respectes les règles, tu gagnes. Vous comprenez un peu Quand vous demandez, vous, vous nous contactez, demandez euh, le thé de désenvoûtement. Vous allez prendre ça régulièrement, genre ça va devenir votre routine. Bonsoir, la reine IMB. Il y a des règles. Donc en payant ta dîme, tu t'assois, tu te projettes pour demain. Seigneur, je mets la fondation de ce que je vais voir dans 8 ans. Je dis aux gens qu'ils peuvent rester comme ça. Je me couche, je dors. Il y a des jours, dans la violence, 12 heures, je me 12h, je ne pas me coucher, je dors. Je fais une heure et demie de sommeil. Je me réveille et voir l'argent à mon compte. Il dit, écoutez, 2014, on est en 2022, non. Quand je s'aimais, je parlais. Tu dois faire de telle façon que quand tu arrives quelque part dans la prospérité, c'est pas. Tu dis pas, oh my god, qu'est-ce qui se passe Oh my god, j'ai peur. Pourquoi j'ai trop d'argent comme ça Ça doit être quelque chose que tu as vu. C'est bien comme tu confirmes le kit de déblocage plus-plus. Nickel l'ange. Le kit de déblocage plus-plus, ce n'est pas la plaque. C'est la Chimamelu. Je voudrais tout dire que tous les kits que je fais que je mets là, je connais. C'est l'esprit qui m'a inspiré pour que je mette ça dans le kit. Le kit de déblocage plus-plus, c'est la totale. Il y a tout dedans. Seigneur, j'apporte de ma substance je te dépose ici, Seigneur. Premièrement, tu as dit dans ta parole, ouvre les excuses des cieux sur moi. Il y a tout au ciel. Pourquoi il, doit pas, pourquoi il doit manquer Deuxièmement, Seigneur, ça protège aussi des voreurs, tout ce qui venait prendre tes finances. Troisièmement, la faveur. Souvent quelqu'un vient et te dit que je vais te faire ça. Et pas, il change d'avis. Si tu perds ta dîme par virement bancaire, tu finis de parler. Tu mets tes enfants, tes petits-enfants, tes business, tes futurs business, ta santé, l'amour. Et tu dis ce que tu veux. Tu dis ce que tu veux détruire, ce que tu veux construire. N'oubliez pas de construire, de semer le positif tu pas le sang de Jésus et tu envoies ton argent. Maintenant, dernier facteur, vous devez tester. La dîme ne se paye pas par force. Ça ne se paye pas parce que « Oh, ça fait 15 ans que je le suis. » Teste le terrain où tu veux payer ta dîme. Amen, nickel ange. Où est-ce qu'on a ouvert tes yeux? Il y en a parmi vous, avez vos églises où vous partez souvent. C'est chez moi que vous avez appris. C'est ce a... ici que vous avez appris. Aux actes de présence que vous faites le dimanche à l'église, de ça ne paye pas. Maintenant, si l'esprit te dit que paie ta dîme chez la reine Jocelyne, mais tu as peur de ce que ton pasteur va dire. Prie, tu demandes à Dieu. Tu peux m'écouter, tu peux donner dans un terrain qui n'est pas fertile. Tu restes là où tu es. Je vous dis cash. Ta dîme se paye. Là où tu es nourri spirituellement. Il y en a parmi vous, vous ne me pouvez pas passer deux jours sans m'écouter. Mais mes poches n'ont jamais vu vos cinq francs. Écoutez, hein, c'est pour ça que vous, je serai toujours la télé pour vous. Vous-même, vous, vous serez toujours inconnu pour moi. Il y en a, vous me simplifiez seulement. Bon, il y en a, vous êtes jaloux aussi. Hein, la petite fille là. Donc là, vous allez dire ça avec Dieu. Une petite fille comme ça, là. Hein? On a vu ses débuts ici sur Facebook. Hein? Elle n'avait même pas deux vues. Oui, ne vous inquiétez pas. Voilà, dernier avétissement. Si à un moment, vous n'êtes plus convaincu de ce que j'ai dit, portez vos pieds, vous partez, si ça vous chante. Tout ce que vous faites, faites avec la foi. Mettez la foi, le cœur, les poumons. Parce que la place virtuelle que tu libères, tu donnes, tu libères cette place pour que dix personnes viennent s'asseoir dessus. Dans mon ministère. Chaque fois que j'ai eu un fils ou une fille spirituel qui a fait un genre, à un moment la personne est partie. Je te bénis. Je te libère. Comme tu parles à la nuit, la même nuit à une autre personne va tomber sur ma vidéo. Et ce sera exactement ce qu'il attendait. Ce sera exactement. Je ne pourrais pas, je ne peux me permettre de me laisser manipuler par quelqu'un. Parce qu'il dit, parce que je te perds la dîme, tu dois. Non. Oui, il y a Paypal, Aurélie Michel 2017. Gmail.com. C'est en haut de la vidéo là. Bonjour ma reine, Kwame depuis Lomé. Ne restez pas. Là où vous n'êtes plus en esprit. Battez-vous pour rester connecté. Écoutez, c'est la bataille. C'est facile d'oublier, non? Tu oublies de payer ta dîme, tu ne regardes plus les vidéos. Oh, j'étais trop occupé, tu sais. Je t'attends dans trois semaines. J'ai une de mes filles. Elle est venue l'autre jour désespérée. D'ailleurs, depuis trois semaines ou un mois. Elle dit que je dois te voir, je dois te voir. Je suis occupée, je suis occupée. Elle vient avant un cas où elle était tellement désespérée, je, je résous sa situation. Je lui ai dit que comme je vais le faire au travail, si c'est temporaire. Tu as trop d'attaques sur toi. Tu dois revenir dans trois jours, je te lave. Parce qu'elle était indisposée. Le jour arrive, je contacte un homme. Oh non, je dois aller faire telle chose d'abord. Je dois aller faire telle chose d'abord. Il dit, ma chérie, affaire là, il nous déforçait. Il nous déforçait. Si on a été forcé pour travailler sur toi, you don't get it. Pas un peu souffrir encore. Va souffrir encore un peu. Tu dois te battre pour. Parce que vous pensez que les démi vont vous laisser comme ça, non? Oh, elle va acheter des produits de la règle. Je dis, non, mais ben, laissez qu'elle achète. Mais euh, ben, laissez que ça arrive facilement. Il y en a, vous avez venu me tester. Vos produits sont arrivés en vous de se caler. Vous avez commencé à m'insulter. Wow, wow, wow, wow. Tu n'as même reçu tes produits, non? Tu n'as même pu insister, non? Écoutez, il y a des entités, ils me connaissent, on se connaît, qui ne veulent pas que vous avancez, qui ne veulent pas que vous touchez un de mes produits, qui ne veulent même pas que vous parle. j'ai tu n'as jamais acheté un kit. N'est-ce pas Ce celle, c'est le niveau 0,5. C'est une échelle de 5000. Donc, c'est la porte d'entrée, haut. Tu as compris Et vous souvent, vous dis si c'est... Est-ce que la personne, c'est quand même qu'elle a appelé à toucher le monde entier tu penses que tu as touché le monde entier avec la paresse que tu as là? Tu reçois une instruction des ancêtres depuis trois mois. Oh, j'étais vu dans mon rêve, tu me lavais. Tu as déjà pris un lavage avec moi? Non. Bonsoir, le roi Paul. J'étais vu dans mon rêve, tu me consultais, pas là avec toi. Tu as déjà pris la consultation? Non. Pour vous ton tu es dans quelle ville parce qu'on poste pas DHL j'espère que vous avez appris pour vos pour la dîme quand tu payes la dîme tu confirmes la révélation que tu as eue dans ta vie l'enseignement que tu as entendu là tu scelles ça D'accord, tu vas regarder le numéro de la représentante de France. Tu la contactes. Je crois que son numéro c'est le 0753. 96, 56, 69, je pense. 07, 53, 96, 56, 69. Approchez-vous. Faites votre travail spirituel. Il y en a qui me, me regardent comme ça. là, Dans le bac-bac-là, ils font tout ce qu'ils disent. C'est l'action qui va vous sauver. C'est pas la connaissance. Vous connaissez, vous conseillez les gens. Ils partent et réussissent. Vous là, vous ne réussissez pas. Parce que vous ne faites pas ce que vous dites. Commencez à agir. Maman bon, veut dormir. Les numéros sont là hein, pour faire les, les paiements et tout ça. Orange Money, c'est le 698 367 221. MTN Money, 680 71 07 01. L'enseignement, c'est que ça va rafraîchir la mémoire, beaucoup d'entre vous. Parce que vous payez la dîme, mais après, vous avez baissé un peu. Chauffez-vous encore. Aiguisez-vous encore. Bon, bonne nuit. Vous voyez, le lit m'appelle. Vous entendez comment ça crie, non L'arrivée à Abidjan. Réservez vos consultations à Abidjan. Moi, je ne pas venir à Abidjan là-bas et puis. Mon lit m'appelle. Vous voyez Ça dit, Jocelyne, viens dormir. Joseline vient dormir. Hihihi. <rire> vient dormir. Bonne nuit, la reine Justine. Le lit crie, c'est comment épiphanie? <rire> <rire> Oula, eh. Mon lit est moelleux. Bon ben, nous vous.